Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est parti pour un petit plan With Me en vitesse. Donc euh, petit coup d'œil sur les dernières semaines, il y avait eu euh, pas mal de, de stickers, pas mal de, co de couleurs, euh, des avancées aussi. Euh, je me rends compte que ça vient à un moment que j'ai pas viré mes pages précédentes. Euh, je regarderai parce que souvent en fait pour alléger mon agenda j'enlève les pages précédentes vu qu'elles ne me servent plus. Euh, et en parallèle, j'ai un journal de 5 ans que je tiens euh, avec l'effet marquant. Alors dedans, c'est pas prévu en fait pour faire ça, mais je m'en fous, je l'utilise comme veux, C'est mon lien à moi. C'est ça, et en fait, euh, dedans, à la base, il y a des questions à la con. Euh, Genre quelque chose d'inoubliable, il faut toujours avoir un plan B, vrai ou faux. Je jamais répondu, jamais regardé les questions, je m'en fous. Euh, je marque les grandes lignes de ma journée euh, dedans. Tout simplement. Euh, et puis, euh, comme en ce moment je le fais euh, un peu moins souvent, je le fais une ou deux fois par semaine, et que je suis incapable de me rappeler ce que j'ai fait la veille, voire même dans la demi-journée précédente, euh, merci et problèmes de mémoire, euh, mon agenda me sert, euh, je note quelques petites choses comme ça, des informations, et euh, ça me sert à me remémorer tout ça. Euh, donc là c'était la semaine précédente, au niveau euh, du suivi de, de ce que j'essaye de faire, c'est pas mal. Euh, j'ai repris, euh, donc là j'ai mis gym, euh, c'est euh, activité physique, c'est du mouvement. Là j'ai repris le rameur, euh, puisqu'on en avait un depuis euh, des années qui fonctionne avec une, une pile euh, et tout, euh, juste pour l'affichage. Et sinon il n'y a pas besoin de rien. Euh, donc c'est très pratique, je l'ai remonté de la cave. Euh, comme ça, bah, il peut servir, enfin, euh, je veux dire même si là... A... <rire> Le, la partie à pile était raide, on s'en fout. Donc ça c'est très bien. Et euh, j'ai déjà commencé à mettre des... C'est pas que de la déco en fait. Alors là je vais quand même souligner ce jour là. Today is the day. En fait c'est le vendredi 5. Voilà. Parce que vendredi 5, mon mari part pour... Deux... Enfin part, il reste ici. Mais on a deux semaines de vacances donc on a deux semaines qu'on peut passer ensuite ensemble. Euh, ça c'est le soir et le matin euh, commence le festival de la créativité 2023. Euh, c'est euh, en accès gratuit. Enfin euh, en tout cas moi je l'ai pris en accès gratuit. Je pense qu'il y aura sûrement des formules euh, payantes pour avoir accès à beaucoup plus de choses, etc. Donc euh, euh, voilà. <rire> je me suis dit c'est génial. Donc ce festival c'est euh, festival de la créativité 2023. C'est jusqu'au 16 mai et ça commence le 5 mai faudrait que je pense à vous mettre euh, le lien. Et puis, ben, les vacances de Jérôme, vous, vous en foutez. Hein. Ça me concerne surtout moi. Mais euh, je vais en profiter pour vous montrer un truc que je fais euh, depuis très longtemps. Soit j'utilise du masking tape, soit j'utilise un, un fluo comme ça. Et je viens marquer euh, de manière continue, de jour en jour, quand il y a des vacances. Euh... Ah, essentiellement, c'était des vacances. Mais comme là, je, suis, euh, en... je ne travaille plus depuis euh, presque un an. Euh, le concept de vacances, c'est un peu... Peu inintéressant intéressant pour moi euh, sauf là effectivement puisque ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment euh, déconnecter tous les deux je sais qu'il est très stressé au boulot euh, il travaille dur en ce moment et c'est assez compliqué donc euh, lâcher on va pouvoir souffler et tout en fait je note alors là c'est un jour férié j'aurais pu coller l'étiquette férié dessus euh, ça m'intéresse même si euh, il est en vacances euh, et que moi je travaille plus parce que euh, c'est pas le jour pour appeler euh, pour prendre rendez-vous euh, pour plus tard euh, quelque part ou des choses comme ça donc en fait, ça, ça vient m'indiquer qu'il y a un, un truc spécial à long terme euh, sur une, deux semaines, euh, voilà. Et donc ça va ça s'arrêter le 16. Et puis après, on peut mettre une petite note. Moi, c'est la petite note, fin du festival de la créativité, etc. Et donc là, ça se recontinue pour les vacances de Jérôme. Euh, retour Jérôme Bureau. Un petit truc tout simple pour rapidement savoir si on est... Ah oui, c'est vrai, il y a un truc là, je suis encore en vacances. Ça m'aidait beaucoup... Euh, j'ai souvent des difficultés à me repérer dans le temps si je ne me place pas des choses vraiment physiques en fait. Et donc euh, voilà, c'est un truc que j'ai mis en place il y a pas mal d'années et qui m'aide depuis depuis ce moment-là. C'est vraiment hyper efficace, parce qu'en fait, en un clin d'œil, on voit tout de suite si on est dans cette semaine de vacances ou pas. Alors ça, c'est des décos. c'est euh... C'est Happy Planner la marque, euh, je me suis trompée en commandant, c'est beaucoup trop grand, donc c'est très difficilement utilisable pour moi, je le mets dans divers créations, des choses comme ça. Je regarde s'il y a des choses un peu plus petites qui sont, euh, qui sont utilisables, tiens, par exemple. Un petit cœur avec un point d'exclamation pour fêter les vacances de son roue doudou. Moi je dis, ça, ça le fait. Hop là, donc, je le mets ici. Euh, et puis, euh, on peut mettre une petite phrase sympa, euh, un petit encouragement, je regarde en vitesse ce qu'il y a. Alors là, j'étais partie plutôt dans les couleurs froides, donc c'est pas cette zone-là. Ça, j'adore. La marque, là, elle fait des petits trucs euh, trop cute, hein, avec les petits renards et les petits hérissons. Alors. Hmm. Alors, jour après jour, voilà. Ça, ça me parle beaucoup parce qu'en ce moment j'essaye de mettre en place euh, encore hein, toujours je dis en ce moment mais en fait c'est tout le temps je suis tout le temps en train d'essayer de mettre en place des trucs cool euh... <coughs> merci le Kness. pareil euh, donc jour après jour bah oui hein, les progrès et euh, le fait de d'ancrer les choses dans la durée euh, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps, ça prend de la répétition. Donc, euh, on recommence, on y retourne, et on y retourne et on y retourne encore et encore. Donc là, je me marque euh, allez, vendredi 5 Fiesta, on a plein de trucs cool qui arrivent. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des miracles tous les jours. <rire> je ne sais pas, mais pourquoi pas, <rire> essayer d'y songer pour la semaine suivante, créer des petites, euh, des petits trucs joyeux et en profiter. Ouh, il était beau celui-là. Il est toujours beau. Tiens, je vais le mettre là. Oh. Dans les trucs à faire, je reprends mon suivi habituel puisque euh, ça marche bien et j'ai toujours besoin de rappel. Euh... Donc euh, j'ai déjà recopié Voilà c'est à l'identique euh, Les tâches il y en a quelques-unes Qui vont être euh, déplacées Parce qu'elles n'ont pas été faites Mais euh... Oui il y en a quand même quelques-unes Il <rire> <Là> <rire> y a deux tâches oui, qui vont être dé déplacées Et puis sinon euh, Dans l'ensemble euh, C'est pas mal voilà. Donc, à continuer. Moi, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, de bien profiter et puis euh, de vous organiser d'une manière qui vous conviendra euh, du mieux possible. Bye